Bienvenue sur cette nouvelle web TV de Ville et Villages Internet. Je suis chargé de l'animer. je suis Constant Delat, de l'association des balades, des professionnels de la concertation. Cette table ronde sur les citoyens des territoires de demain, euh, dans laquelle euh, je vais euh, interviewer euh, Stéphane, Stéphanie Choplin, vous êtes euh, directrice du développement d'Adminext, euh, qui construit des outils justement destinés aux collectivités. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, euh, nous donner les enjeux justement du déploiement d'outils à destination euh, des usagers et euh, des, des, des services de la, de la collectivité oui, bonjour à tous. Euh, les enjeux sur ce sujet sont majeurs et structurants pour euh, l'activité des collectivités et puis nous, fournisseurs, euh, dans les années à venir. Euh, L'enjeu côté usager, il est, il est quand même relativement simple. C'est faire en sorte que le secteur public puisse offrir des services numériques comme on le connaît tout à chacun dans le cadre du secteur privé. Euh, donc ça passe par euh, la mise en place de portails, euh, pouvoir faire ses démarches euh, à minuit, euh, le dimanche soir, plutôt qu'être obligé de venir... Euh, Remplacer euh, puis, le guichet. Euh... Absolument. Il euh, y a ça, mais ça passe aussi par re redonner confiance, finalement, à, aux citoyens euh, en la capacité de traiter sa demande et, et, et ses demandes de manière sécurisée. C'est important. Il faut qu'il ait un suivi pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc il y a des forts enjeux. Et puis ça rejoint la problématique de... du territoire et de l'égalité du territoire avec l'accès finalement à Internet et à tous ces, à t... à tous ces nouveaux outils. Tout à fait, c'est un sujet qu'on a évoqué déjà aujourd'hui, la... la question de l'accès. Justement, quels sont les enjeux en particulier sur cette question Il y a des enjeux géographiques, il y a des zones où on est moins connecté en France. Il y a des enjeux aussi au niveau de la capacité des, des gens à se connecter de par le le fait qu'ils ont du matériel informatique ou de par le fait qu'ils ont euh, l'aptitude à, à le faire Est-ce que c'est des enjeux que vous avez identifiés Oui, clairement, parce qu'effectivement, on voit bien que d'un point de vue générationnel, euh, euh, un jeune de 15 ans euh, ne va pas avoir les mêmes réflexes qu'une personne de quelques années de plus. Euh, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir mixer des services numériques, certes, c'est une, une évidence, mais à côté de ça, il faut que les collectivités s'organisent pour quand même conserver... Euh, des guichets d'accueil physiques, la proximité locale euh, pour pouvoir répondre aux usagers. Et, et, en, et donc le numérique permet euh, un, un accès de, de, de, de ceux qui sont connectés, mais est-ce qu'on on va, on va plus loin Est-ce qu'on va, avec des solutions numériques, proposer des outils particuliers qui permettent de, de toucher certains publics plus que d'autres, euh, adapter l'offre les, les, les, Comment on, euh comment on peut faire. Voilà, exactement. Alors, en fait, là, on parle beaucoup de l'usager, mais effectivement, il y a un impact sur la collectivité qui doit euh, revoir la manière dont elle travaille. Donc, il y a, il y a une réflexion organisationnelle. Euh, au travers de ces outils numériques, on peut, la collectivité peut devenir encore plus proactive, mieux connaître ses, ses usagers et ses citoyens, et euh, avec ça, adapter sa communication, adapter son offre de service et toujours euh, envoyer de l'information, en tout cas favoriser le lien citoyen avec la collectivité, qui est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une demande de ce côté-là, et ça passe par la confiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est préalable. Et comment Adminext euh, peut aider, concrètement Ad... Ben bah, écoutez, euh, très clairement, euh, Adminext euh, est, une, est une société de, de, qui édite une solution de gestion de la relation usagée, avec un système euh, sécurisé. On sait, euh, on, connaît, on travaille dans le secteur public depuis toujours, j'allais dire, donc on connaît les contraintes, hein. c'est quand même un secteur qui, qui travaille euh, avec des particularités, et on peut aider en mettant en place des outils, en accompagnant d'une part les réflexions amont sur justement l'organisation, parce que euh, ça s'invente pas, bénéficiant. vous n'avez pas forcément une solution toute prête, vous non. adaptez, vous, vous faites du sur-mesure euh, est-ce qu'on peut avoir euh, des idées un peu plus précises Alors, admettons, je, je suis représentant d'une toute petite commune. Comment est-ce que AdminX peut m'aider Après, on fera l'exercice avec une plus grosse, grosse collectivité. Une petite commune, c'est relativement simple. On a, euh, nous, en fait, on a mis en ligne une plateforme euh, c'est une initiative citoyenne, une plateforme euh, de, de, de formulaires et de démarches, gratuit. Hein. L'idée, c'est euh, d'aider les collectivités territoriales à se mettre en conformité par rapport à la saisine par voie électronique. La saisine, de la, la, LSV, la saisine par voie électronique, oui. l'idée, c'est de dire que euh, tout citoyen peut saisir ah oui. l'administration par voie électronique, et que euh, derrière, euh, s'il n'y a pas de retour, euh, on peut considérer que c'est acquis. Euh, ça va très loin l'impact. Hein, oui. euh, donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un challenge pour une toute petite commune oui. de, de devoir mettre ça oui. en place. C'est pas simple. Oui. Il faut des outils, il faut, il faut s'organiser au niveau des services pour pouvoir suivre ce qui va être remonté par cette plateforme. Oui, oui, oui. ça c'est le deuxième volet effectivement, c'est que dès lors, et ça on le voit, dès lors qu'on ouvre des téléservices, des formulaires ou des choses sur internet, les demandes affluent. Bien le, sûr. Volume, le volume. Donc on voit bien qu'on répond à une demande. Comme donc quoi il y avait une demande, voilà. exactement. Donc ça c'est ouais. déjà très bien. Euh, et bien bon, derrière c'est très bien, mais il faut effectivement s'organiser et s'outiller pour pouvoir traiter. Parce qu'un un usager qui, par exemple, envoie une demande en disant « le lampadaire euh, est en panne euh, », il a fait la démarche, donc il est actif, il est acteur. Si la collectivité ne renvoie pas une info en disant bah, « bien entendu, bien compris, bien noté », est frustré. Et Bien donc derrière, voilà, la pratique de démocratie participative, déjà, est un peu amputée, parce que le problème de confiance est, est, est un peu érodé. Donc est, alors là, on n'est plus dans le problème des grosses ou des petites collectivités. Mais oui, c'est le cas pour, pour toutes les collectivités. Pour toutes, hein, oui, oui. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, nous, notre, notre parti pris, c'est de dire que ce sont les outils qui doivent enfin, s'adapter à l'organisation, et l'organisation doit s'adapter au numérique. C'est plutôt dans ce sens-là et donc vous accompagnez ce, ce, ce déploiement euh, oui. au sein des collectivités euh, aujourd'hui il euh, y a beaucoup de travail à faire j'imagine Je... quelle, quelle est l'ampleur du, du travail le, Alors le, le travail est assez énorme et la, la, la vraie difficulté c'est l'hétérogénéité de maturité des collectivités il voilà, y a la problématique de maturité et puis euh, après concrètement. alors ici on a des, des villes et des villages qui sont déjà bien branchés quand même oui absolument et mais qui, qui ont besoin aussi de, de, de développer ces services De développer les services de manière, euh, voilà, de manière sécurisée et puis de, encore une fois de s'organiser et d'accompagner le changement. Parce qu'on était il y a quelques années dans une logique, j'allais dire en silo, c'est-à-dire chacun avait son périmètre métier et avait sa responsabilité. Aujourd'hui c'est plus ce qui est attendu, l'usager veut il faut masquer la complexité organisationnelle, l'usager ne veut pas savoir que c'est compliqué derrière, il veut que ce soit traité. D'accord, il veut faire passer son information Exactement. et avoir une réponse. Voilà, donc ouais. c'est à nous, là je me mets côté collectivité territoriale, c'est ouais. à nous, collectivité territoriale, voilà, de faire en sorte qu'il ait son, son service, mais dans les bonnes conditions. D'accord. Et, et les, agents, les agents, ce sont donc des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle manière d'appréhender le travail, ça nécessite du collaboratif, ça nécessite peut-être un peu plus de polyvalence, mais pour ça, il faut avoir les outils, pareil, les procédures, il faut accompagner. Il y a quand même une grosse conduite du changement Est-ce qu'on est susceptible de voir arriver des demandes qu'on ne connaissait pas du tout euh, Vous avez cité le, le cas tout à l'heure, bon, un lampadaire qui ne fonctionne pas, donc une demande qui euh, habituellement aurait été euh, transmise par téléphone ou peut-être par courrier éventuellement. Est-ce qu'on voit des choses remonter qui sont spécifiques euh, au numérique euh, non, je ne crois pas. Enfin, de ce que je ne crois pas. Selon l'expérience que vous avez vécue Non, il n'y a pas de spécificité du numérique. Euh, toutefois, il y a un enjeu qui est l'omnicanal. canal Il est clair qu'un citoyen qui communique euh, par un courrier papier ou qui communique avec un mail ou sur un portail, pour lui, finalement, ça n'a pas pas d'impact, ils souhaitent avoir le même niveau de traitement quel que soit le canal utilisé. Donc pareil, ça c'est également un enjeu important pour la collectivité être en capacité de réconcilier les canaux de communication avec son usager et plus la collectivité va pouvoir connaître son citoyen et donc ses besoins meilleur, j'allais dire, la, le service euh, va, va être je ne bon sais fran pas français mais ça. Plus, plus, les, plus les canaux sont nombreux, plus on va pouvoir faire remonter de l'information, plus la collectivité va pouvoir adapter son offre aussi aux, aux, aux demandes des usagers. Je vous remercie beaucoup euh, pour votre intervention. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure pour une, une nouvelle session.